Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à des ratios financiers importants de profitabilité calculés à partir du compte de résultat de l'entreprise. Le premier de ces ratios financiers est le taux de marge brute commerciale sur vente de marchandises. Il va s'agir ici d'exprimer le montant de la marge brute commerciale en pourcentage du chiffre d'affaires marchandises hors taxes. La finalité de ce calcul sera d'évaluer le taux moyen de marge brute réalisé sur les opérations de négoce dans l'entreprise. Ainsi, le taux de marge brute commerciale en sera égal au montant de la marge brute commerciale divisé par le chiffre d'affaires marchandises hors taxe et multiplié par 100. Ainsi, si nous reprenons l'exemple que nous avons traité dans la vidéo sur les soldes intermédiaires de gestion, nous avons ici un montant de marge brute commerciale de 300 000 euros divisé par 1 million d'euros de chiffre d'affaires marchandises hors taxe soit un taux de marge brute commerciale appelé aussi taux de marque de 30%. Comme pour tout ratio, les calculs des taux de marge brute commerciale ne seront pertinents que s'ils sont évalués au cours du temps et comparés par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. Pour aller plus loin, vous trouverez sur notre chaîne des vidéos dédiées à ces notions. Le deuxième ratio intéressant à calculer à partir du compte de résultat est le taux de valeur ajoutée. La valeur ajoutée représente la différence entre tout ce qu'on a vendu et produit et toutes les consommations externes. Le taux de valeur ajoutée va traduire le taux d'intégration, c'est-à-dire le pourcentage de richesse créé par l'entreprise. Ainsi, le taux de valeur ajoutée sera obtenu en divisant le montant de la valeur ajoutée par le montant des ventes. En reprenant notre exemple, nous aurions ici un taux d'environ 50% du chiffre d'affaires. Cette valeur ajoutée de 50% du chiffre d'affaires va servir à rémunérer les destinataires de la valeur ajoutée, qui sont le personnel, l'État, les prêteurs, les actionnaires et l'entreprise. Afin d'avoir une analyse plus fine de ce taux de valeur ajoutée, il serait souhaitable de compléter par des ratios qui vont évaluer la part relative de chaque composante de la valeur ajoutée. Ainsi, on pourra compléter l'analyse par des ratios tels que charge de personnel et participation divisée par valeur ajoutée, impôt et taxes plus impôt sur les bénéfices divisé par valeur ajoutée, charges financières divisée par valeur ajoutée, dividendes divisé par valeur ajoutée, et enfin autofinancement divisé par valeur ajoutée. Pour aller plus loin, je vous invite également à visionner par ailleurs notre vidéo sur les soldes intermédiaires de gestion. Troisième ratio financier important de profitabilité, calculé à partir du compte de résultat, le taux d'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation est un solde intermédiaire de gestion qui correspond schématiquement à ce qui reste de la valeur ajoutée après avoir pris en compte les taxes et les salaires chargés. Ce résultat brut d'exploitation traduit la performance économique de votre cœur de métier. De plus, il se prête bien aux comparaisons inter -entreprise. En effet, ce solde est calculé avant incidence des politiques d'investissement, qui se traduisent par des dotations aux amortissements, avant incidence des politiques de financement qui se traduiront par des charges financières, et avant incidence des politiques de distribution qui se traduiront éventuellement par le versement de dividendes. En conséquence, s'il y a bien un ratio de profitabilité dont il faut suivre l'évolution, c'est le taux de BE. En poursuivant l'exemple vu précédemment, le taux de BE ressort à 655 000 divisé par 4 millions de chiffre d'affaires, soit un taux de BE qui avoisine 16 En d'autres termes, cela signifie que notre entreprise, pour 100 euros de chiffre d'affaires hors taxe, génère 16 euros de bénéfices bruts d'exploitation. Enfin, le l'EBE est proche de la notion anglo-saxonne d'EBIDDA. Nous verrons dans la suite de cette vidéo quelques taux moyens d'EBE pour certaines activités. Pour autant, il n'y a pas véritablement de normes en termes de taux de d'EBE. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'IBE, autrement dit d'insuffisance brute d'exploitation, et que cette EBE puisse laisser une profitabilité suffisante après avoir payé ce qu'il reste à payer ou à prendre en compte, c'est-à-dire notamment les dotations aux amortissements, les charges financières. Nous allons voir maintenant deux ratios financiers qui ne sont pas directement des ratios de profitabilité mais qui vont l'influencer notablement. Le premier ratio va permettre de déterminer quelle est la part relative du chiffre d'affaires qui est consommée par des charges financières il est communément admis que les charges financières ne devraient pas dépasser 3% du chiffre d'affaires. Ceci est d'autant plus vrai que ces dernières années, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt sont relativement bas. En effet, si les charges financières pénalisent trop la profitabilité, il faudra de nouveau emprunter et donc de nouveau générer des charges financières. Un autre ratio intéressant est de comparer la valeur relative des charges financières par rapport à l'excédent bruit d'exploitation. Pour ce ratio, on estime que les charges financières ne devraient pas consommer plus du tiers de l'excédent bruit d'exploitation. Les deux derniers ratios de profitabilité que nous allons voir concernent des taux de résultats quasi définitifs, car après avoir tenu compte de l'ensemble des charges pour le premier et de l'ensemble des charges décaissables pour le second, le taux de profitabilité net va exprimer le pourcentage de résultats nets par rapport au chiffre d'affaires. Ce résultat net étant après-impôt dans les sociétés. Dans le cadre d'une analyse financière, si le résultat net est fortement influencé au cours d'un exercice par le résultat exceptionnel, on pourrait prendre au numérateur plutôt le résultat courant avant impôt, diminué de l'impôt modifié en conséquence. Le second ratio va consister à exprimer le montant de la capacité d'autofinancement en fonction du chiffre d'affaires. Le taux de CAF va représenter le flux de trésorerie généré pour 100 euros de chiffre d'affaires. Nous allons voir maintenant quelques exemples de ratios moyens pour des TPE-PME soumises à l'impôt société en France. Ces sociétés appartenaient à des secteurs de la construction, de l'industrie, du transport, du commerce et de l'hôtellerie-restauration et réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre d'un million d'euros. On voit que le taux moyen de valeur ajoutée s'établit à environ 34%, le taux d'excédent bruit d'exploitation à 7,5% et le taux de résultat net après impôt en société à environ 5% du chiffre d'affaires. Bien sûr, ces ratios, ces taux, n'ont que des valeurs indicatives, sachant qu'il faut toujours comparer sa société à son secteur d'activité et, si possible, à sa concurrence. Enfin, on peut rappeler que les ratios n'ont de pertinence que s'ils sont analysés sur plusieurs périodes consécutives et normales. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. Je vous invite à liker, commenter, poser des questions en zone commentaire et vous abonner gratuitement à notre chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci, à bientôt